et c'est impossible de passer. Mec, regarde, là, il y avait... L'ambiance de dingue C'est un peu plus top, oui, plus top, oui. <rires> Moi, c'est Quentin, je suis originaire d'Orléans. Je suis d'Orléans ouais. Thank you, man, are the best. Thanks to you, man. come on, I really love you. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est de retour pour vous monter les tours Ah Notre première course en stop Alors le principe Et eh ben, c'est aller à... un village près de Anduze, donc c'est près de Nîmes Là on, actuellement on est à Toulouse Donc c'est 300 km Donc c'est une course mais en fait il y a plein de défis Premier défi euh, qu'on va forcément gagner On vous l'annonce maintenant en direct euh, de Toulouse Le défi patate Le principe, donc, échanger une patate contre un objet avec une valeur plus élevée Obtenir à la fin l'objet avec le plus de valeur possible et le plus insolite Deuxième défi Ramener un cendrier Troisième défi Amener euh, un automobiliste avec nous à la soirée Et puis aussi on s'est rajouté des contraintes On est, euh, on est tout déguisé là ouais. Moi en Peter Pan et toi en hein On se passe trop pas oh, voilà. Quatrième défi faire chanter un conducteur dans la voiture euh, Cinquième défi euh, Enchaîner le plus de voitures possible Ça c'est faisable aussi donc pour ça il faut avoir la stratégie de ne pas forcément prendre l'autoroute mais les petites routes Et donc pour la course on est 80, euh, 80 personnes, 40 binômes Voilà ça. Donc on va forcément en croiser d'autres donc ça va être bien marrant Hier on allait manger dans un kebab et les type étaient très très sympas. On va aller voir s'il peut échanger notre patate contre quelque chose. Après si c'est un kebab c'est un peu chiant. On fait une course aujourd'hui de stop, on va jusqu'à Nîmes. Et il y a un des défis, c'est un trop de patates. Tu veux quoi boisson Coca. Ah, cool, cool. cool. cool. cool. cool. Tu feras heureux. Et voilà. Et ah. ah. ah. allo kebab, comment ça tu Ouais. Comment il s'appelle ton magasin Sorami. Sorami à Toulouse. Le kebab, Allez c'est le meilleur du monde. Ah. Ciao Ciao. Et voilà Échange ah. réussi. <rire> Bonjour là, un peu, un peu... Trop cool Salut Monsieur merci, merci beaucoup Allez, bonne journée, bon merci bon encore bonjour. Maintenant direction métro pour sortir un peu de Toulouse Direction oui. le Sud Exactement Donc euh, rendez-vous à Ramonville. les malins euh, en prenant notre bus pour, pour aller à l'aire de péage et on a regardé sur l'application une application qui permet de géolocaliser géo tous, euh, tous les participants, les participants. il y en a qui sont déjà bien chauds hein. ils sont euh, au niveau de Carcassonne c'est ça Non non sur la route mais bien route et nous on part pas encore on est en train <rire> de manger là. Voilà. Alors sur l'application qu'on utilise il y a marqué de venir ici pour aller sur l'aire de péage. d'accord, c'est marche. d'accord, pas tout ça, on comprend. Bien sûr. Chou blanc donc et en fait on a une application qui dit euh, quand t'es en ville où aller pour euh, ta direction ouais. Et en fait il nous allait venir ici sauf que ce putain de siège il est fermé Tu peux pas y rentrer quand t'es piéton Ah ouais mais c'est bon, bon mais vous inquiétez pas je Allez t'as cher de. Cher. Le spot de... Premier stop C'est stop. 30 secondes d'attente Ouais euh... J'ai fait un peu de tout, de la maçonnerie J'ai pas récupéré pour passer les... Pour... Non mais les gens ils savent pas toi Ouais, ouais. Salut, salut, salut les gars on va vers Carcassonne. Vous allez vers Carcassonne, c'est dommage. Vous allez où vous Nous on va à l'inside. Non, sérieux Putain, bah, profitez bien, mais c'est à Toulouse du coup. Ouais. Ah les ouais. bâtards Allez ciao les gars bon Allez les gars. gars 3, 4 c'est la danse des canards qui eux dans la mare se coulent pas des reins et font quoi quoi quoi quoi. Et voilà, une fleur pour les c'est ça. Et voilà, et voilà. Et voilà. Et voilà. Et il est joli hein. Bah ouais. Nous voici au niveau de Narbonne. Et oui, exactement, et nous venons de réaliser le défi photo puisque nous nous rendons en direction de Agde. Et rien de plus beau que d'aller à Agde. A poil, à poil. Donc voilà, voilà, on est habillé. On triche, mais on est habillé. <rire> Donc là on est euh, sur euh, proche d'une aire d'autoroute, on va aller parler là-haut. Tout se passe bien, il fait beau, on est, euh, on est au milieu de la course. Il y en sont bien bien devant. Et il y en a qui sont encore bien derrière, parce que y en a qui sont pas encore partis de Toulouse. Un mec regarde là-haut, il, avait... il y avait une voiture juste... Là on a fait la photo à poil, il y avait une voiture à 20 mètres. Il <rire> Ok. a moyen qu'on qu on ait chopé le... pour chopé le... le moyen de locomotion le plus... Le plus hype. Tout à l'heure on a coupé le moteur, j'ai enlevé les clés, <rire> le moteur est tourné encore, <rire> c'était. Le moteur il tourne alors qu'on a enlevé les clés. Allez là Camping car stop le retour Oh là là mais c'est royal ici On va y arriver Ouais, ouais est bon, est On est reparti les enceaux. Ouais Et du coup c'est quoi vos prénoms Thomas. Moi c'est Luc. Et bah ben, moi c'est aussi Thomas. Et moi c'est pas Luc, c'est Quentin. Non, Demain, je serai très bien drôle. Oh putain le Ricard car oui, le CD s'est finalement transformé en Ricard. Bon bah ben salut, on est ravi d'accueillir Robin Desbois et son ami, on ne sait pas trop comment il s'appelle en fait finalement. On est ravis, un petit euh, on est content d'être là. Salut à tous Salut à tous et notre ami Baptiste qui nous amène euh, à la, sur la direction de euh, Enduze, Enduze. En Baptiste qui est ici présent avec nous euh, se tâte aller à la soirée ce soir. Ah oui avec les On va on le chauffer mais il y a moyen qu'on y retrouve euh, qu'on l'y retrouve après. Allez, bien je t'emmène au vent, Je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais. Que, que tu te, te rappelles notre amour et éternel pas. Artificiel, je voudrais que tu sois bête devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour et éternel pas. Je sais pas comment faire. Artificiel, je voudrais que tu. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Mais non. Bah oui, mais... Prends ton sac, bâtard. Ça c'est incroyable, t'es vide là Ouais je suis avide, c'est pour ça, je m'en kikine. Je croyais pas que, que, que c'était possible. On n'a pas le droit normalement. Bah ouais Ça c'est incroyable. Bonjour à tous. Euh, nous, sommes, nous sommes où là Nous sommes sur la départementale 61 bis en direction d'Alès, c'est la folie. L'ambiance euh, de dingue, ambiance de dingue. Un bus pour nous tous seuls. Ce soir on vous met le feu, <rire> ce soir on vous met le feu. Ce soir ils vont gagner les liens. Allez Bon, on remonte alors? Allez, on arrive, on arrive! C'est ça qu'on veut! On est connu ici, de toute façon! Allez! Momo aux oreilles rondes! Alors, Momo aux oreilles rondes! Voilà! Ah, c'est bon <rire> ça! Bah, grâce à Marine, vous allez arriver en Dieu! Tu passes à une buse, hein. <rire> dis pas ça, dis pas Ah, je veux des attraits au bled! Ah, c'est bon ça! C'est ah, du en fait. ça s'appelle la porte des Cévennes! D'accord! Là okay. où je vais vous laisser! Yeah. C'est la porte. Voilà. Tu vas voir les rochers Automobiliste On en est à 9. Et vous On est à 6. On... Là. Allez là-bas Salut Salut <rire> C'est quoi vos prénoms Sinon <rire> <rire> <rire> on connaît pas les prénoms. Swan. Swad Swad Swad Et Amélie. Première voiture avec d'autres personnes Yeah non, en même, même rond-point on 3 heures. Mais euh, oui on voyait sur la carte Et vous êtes là maintenant Et quand vous êtes ah, là vous avez est... géré après On a 3h30 où vraiment c'était le vide Et après... Euh, non, on s'est enchaîné ouais. Ouais, ouais La ville de Toulouse et qu'on est y en avait qui était déjà à Montpellier Allez là <rire> yes. ah, Mais ça c'est un mec de la voiture. Oh, comment ça pèse le mec Yes Yes Coucou Attendez. Allez Yes, yes. <rire> Coucou Tarky réservé Ben Bah voilà Débriefs de la journée, une patate transformée en de 25 litres euh, On arrive à combien Au milieu Au milieu, voilà, Exactement. il y a 40 participants, on doit arriver en tout le 20ème après Objet insolite, le cendrier en poche C'est ça euh, Plus de 10 voitures et je pense qu'on est vraiment pas mal sur ça parce que... Plein de voitures Plein de voitures, ouais. euh, c'est pas mal Arrive avant la nuit Arrive avant <rire> la nuit, qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, Le moyen de transport le plus insolite, je pense qu'on est bien en placé Clairement, avec le bus, euh, avec le car ben, le Tourisme moi, moi, je, moi, je pronostique, on peut s'avancer on peut dire les choses, top 3. Pas mal Toto. Au final, et après délibération du jury, on a fini premier ex aequo.